Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour ou plutôt bonsoir. Je vous retrouve ici euh, sur une, une des premières soirées éclairées de, de ce début mars pour vous présenter un, un dispositif un peu inédit, un peu nouveau sur le potager qui dit non. On va essayer de prendre un peu de hauteur et d'exploiter un peu les, les verticalités. Et alors on a à, à cet effet-là installé, et eh bien ce ce futur mur, on l'espère en tout cas, mur végétal, hein, euh, à partir de tuteurs qu'on a récupérés, euh, et puis d'une planche de palette, hein, donc tout ça c'est de la récup, c'est du réemploi, quelque part euh, tant mieux. Alors euh, c'est la, la deuxième fois de ma carrière que... Je m'essaie à utiliser une euh, une machine pour visser euh, sans assistance, sans personne pour m'aider. La première fois, c'était quand j'ai réalisé les, les planches. là. Euh, bon, ça s'est pas mal passé. Je, je ne suis pas blessé, tout va bien. Alors... Euh, pourquoi avoir fait ça exactement En fait, euh, on a planté ici au pied voilà, deux euh, variétés de mûres euh, sans épines. Donc il y a Triple Crown et Asterina, qui sont deux variétés auto-fertiles, très productives. Et l'idée, c'est de coloniser cet espace euh, avec ces plantes-là, qui ne fructifieront pas normalement cette année, puisque la fructification a lieu sur le bois âgé d'un an. Euh, bon, on verra peut-être ça un peu plus tard, et puis la, la manière dont on va les ensuite euh, mais voilà euh, c'est un investissement euh, je pense que dès l'année prochaine on devrait euh, en principe pouvoir récupérer de quelques murs sur ce sur ce système là euh, et puis comme euh, selon les principes un peu permacol on aime bien que les choses prennent plusieurs fonctions voilà je suis venu installer un petit nichoir aussi euh, bon il est il est un peu bas quand même, il est juste à la hauteur, un peu plus haut ça aurait été mieux pour pour ces espèces-là hein, puisqu'il s'adresse aux mésanges bleus en particulier ce, ce nichoir-là. Euh, mais bon voilà, euh, tant qu'à faire autant... Euh, aussi exploiter la structure pour accueillir ce nichoir. Je vous rappelle que les mésanges sont de grosses grosses consommatrices de chenilles euh, au moment de la nidification, du nourrissage des petits et ça peut être intéressant d'héberger un couple de mésanges, pourquoi pas ici en proximité du potager ou directement sur le potager d'ailleurs. Euh, alors évidemment à cette époque, euh, bon les mésanges visitent depuis longtemps hein, au niveau des arbres etc. c'est pas ce sera pas ça effectif cette année c'est évident. Ça sera peut-être même pas l'année prochaine, on verra bien. Hein. Mais En tout cas, pour cette année, c'est à peu près sûr que, que, que ce nichoir ne sera pas occupé. Mais euh, mon idée, c'est que ces murs voilà, puissent un petit peu aussi végétaliser cette, cet endroit et puis euh, noyer peut-être un peu le nichoir. On va essayer d'habiller un peu le nichoir peut-être avec euh, quelques rameaux de, euh, de la ronce fruitière et puis on verra à l'avenir si on a des chances que ça soit occupé ou pas j'en profite peut-être aussi pour vous parler des tuteurs donc que j'ai récupéré euh, c'est vraiment euh, je délivre peut-être aussi un message à travers ça le, le tuteur est un dispositif provisoire euh, beaucoup l'oublient souvent volontairement, je m'adresse aux entreprises du paysage, je vais pas me faire des, des amis là, sur ce coup-là, mais malheureusement et notamment sur les marchés publics très souvent euh, les lignes budgétaires sont apparaissent hein, dans les devis et puis euh, dans les marchés pour que euh, les arbres soient tutorés et les tuteurs enlevés or ils le sont quasiment jamais ça cause de très très gros dégâts sur les arbres euh, je, je vois parfois des, des, des résultats assez effroyables hein, parce que les colliers sont pas des séries ou les tuteurs pas, pas supprimés quoi. Donc voilà, retirez vos tuteurs, hein, les arbres ont besoin d'être soutenus. Les deux premières années, parfois trois années, ça dépend des contextes, pas plus. Euh, après ça, il faut quand même qu'il soit battu au vent. D'ailleurs, les, les techniques de tutorage modernes euh, pour des grands arbres hein, sont, sont, ont plutôt tendance à s'arrêter à cette hauteur-là, de manière à ce que la cime puisse battre au vent, libérer les qui vont, euh, les hormones qui vont euh, activer euh, et favoriser le bon ancrage de la plante dans le sol, au niveau racinaire voilà donc euh, je vous en prie surtout euh, passer un certain temps retirer ces tuteurs ils ne servent plus à rien ils deviennent même euh, néfastes. Hein. Euh, encore euh, un petit mot peut-être au sujet des ronces fruitières qu'on a donc installé là c'est pas par hasard si on a choisi d'installer ces plantes là il se trouve que les rosacées c'est hervé Covès qui nous le dit hein, mmh. les rosacées euh, à, cohabite évidemment avec de, de nombreuses mycorhizes et il se trouve que ces mycorhizes sont parfaitement compatibles avec toutes les plantes qu'on va utiliser sur un potager hein, toutes les plantes légumières donc euh, c'est le cas donc de ces deux de ronces fruitières c'est le cas de, du fruitier qu'on a aussi là-bas derrière la serre euh, qui est en palmette voilà ces plantes-là sont des rosacées et à ce titre-là ça m'intéresse énormément vous le savez hein, j'essaie d'entretenir une relation euh, étroite euh, privilégiée avec les champignons de, de notre sol et eh bien, euh, je pense que ces, ces ronces euh, seront intéressantes également à ce titre-là. Voilà, c'est tout euh, pour ce soir. Hein. Je voulais voilà, vous montrer ça rapidement. Euh, je reviendrai vers vous prochainement avec une, une petite vidéo consacrée à nos semis, avec une petite nouveauté pour, euh, pour cette année. On ne va pas du tout procéder de la même manière que l'année dernière, même si ça avait été plutôt satisfaisant. Euh, on va quand même travailler un peu autrement cette année. Je vous en parle très bientôt. Allez, ciao, ciao